Salut et bienvenue dans ce tuto consacré au croquis dans Inkscape. On va voir donc euh, comment réaliser un autre croquis. Pour cela on va prendre euh, ce petit euh, visage là. On va tout de suite aller dans Fichier Nouveau et on va importer donc euh, notre modèle, fichier importé, que j'ai mis sur mon bureau, je l'ai appelé modèle 02, et il sera en bas de la vidéo. Je valide, je vais, finir... je vais fermer pardon, toutes ces fenêtres, euh, je déplace ici mon petit modèle. Alors je zoome pour zoomer. Euh, ben je clique sur la molette de ma souris. Voilà, tout simplement. Je vais nommer le calque ici Modèle. Donc pour cela, je vais dans le Calque. Je fais apparaître la fenêtre des calques. Je double-clique. Je vais appeler ce calque Modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Je verrouille. Je clique sur le petit plus. Et je crée un calque que j'appelle Illustration. Enfin, Illus. On va tout de suite sélectionner l'outil. Crayon, donc pour cela le raccourci c'est F6. Donc soit je clique là-dessus, soit euh, j'appuie sur F6. Donc faut utiliser une tablette euh, graphique pour euh, faire des croquis. On vérifie qu'on a bien ici créé un chemin de Bézier régulier. On a un lissage à 50 à peu près et forme aucune. Euh, je zoome encore. Donc pour cela j'appuie sur le plus de mon clavier numérique et on va faire que la moitié en fait du visage tout simplement. Alors on va commencer par l'œil. Voilà, donc je fais un premier trait. CTRL-Z, je vais peut-être aller un petit peu plus gros. Voilà. Je désactive le magnétisme. Voilà, et je peux... Alors moi j'aime bien appuyer sur Shift de façon à ce que les chemins soient combinés. Hop, voilà... j'hésite pas à faire pas mal de traits euh, je vais même rajouter un peu des... des cils voilà ça fonctionne pas trop mal euh, je vais réaliser maintenant la pupille donc je fais un premier trait Hop. Euh, je peux m'amuser à le retoucher avec euh, l'outil flèche noire là. alors le raccourci c'est F1 voilà, j'appuie sur F6, je zoome encore un peu. Voilà. Hop, Je vais mettre un petit peu de trait ici. C'est pas trop mal. Euh, je vais faire maintenant le sourcil, donc je fais un premier trait pour le sourcil, et puis après je rajoute d'autres traits. Je vais maintenant faire, alors avec l'outil F1, je vais déplacer comme ceci. Donc je sélectionne l'outil crayon, je vais faire maintenant euh, ici cette petite partie du nez. Donc à peu près ici, Donc je fais un premier trait. Voilà, je commence à fabriquer le nez, la narine. C'est pas trop mal, j'agrandis un peu ça quand même. Voilà. J'appuie sur F6, je vais faire maintenant les lèvres. Donc un premier trait comme ceci. je fais la lèvre du bas c'est pas trop mal je vais un petit peu agrandir je vais réduire un petit peu tout ça tac Je vais maintenant faire le contour du visage. Non, pour cela, je sélectionne l'outil crayon F6. Je fais juste un premier, un premier petit trait. Alors vous voyez, là, il y a une différence d'épaisseur. C'est parce que lorsque j'ai réduit, j'avais cette option qui était activée. Et du coup, là, j'ai un contour... Je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour ici. Donc en cliquant là-dessus ou en faisant le raccourci image CTRL F, on fait apparaître donc la fenêtre fond et contour. Et là en principe j'ai un, un contour de 1 pixel. Voilà. Et là j'ai un contour qui doit être beaucoup plus fin. Donc je vais remettre un pixel. Pixel. Et je vais mettre un pixel. Par contre, euh, je vais désactiver ici... De façon à ce que j'agrandisse ou je réduise, automatiquement, je garde un contour de un pixel. Et ici, je fais un petit clic droit et je vais mettre en pixel. Voilà. Donc, je réduis. Euh, tac, tac. Et ça devrait être bon, là. Donc, F6. Hop. Je vais rajouter un petit peu de trait. Je vais déplacer ici euh, ces nœuds, donc je fais une petite zone de sélection. Alors je sélectionne l'outil éditer les nœuds, je fais un petit rectangle de sélection, je sélectionne un nœud ici. Alors pensez à désactiver euh, l'option poignée, on n'en a pas besoin, donc on clique là-dessus et les poignées disparaissent. Donc je clique ici sur ce nœud et j'appuie sur Alt. Voilà, c'est pas mal. Je sélectionne tous les nœuds et là je vais sélectionner ce nœud puis j'appuie sur Alt voilà c'est bon, euh, est-ce que c'est bon, ouais, c'est pas trop mal, j'appuie sur F6, je vais faire la moitié du coup, et après nous allons utiliser un effet de chemin qui s'appelle reflet miroir, et qui nous évitera donc de faire l'autre moitié, et je vais faire une petite oreille vite fait là, hop, voilà c'est pas mal, donc je sélectionne tout, je groupe CTRL G, donc pour tout sélectionner, je suis peut-être allé un peu vite, euh, on sélectionne l'outil flèche noire, donc c'est euh, soit on clique là-dessus, soit on appuie sur F1. Hop, on fait un rectangle de sélection, CTRL-G, chemin, effet de chemin, le raccourci c'est maj ctrl 7 on clique sur le petit plus, et on sélectionne reflet euh, miroir. Ajouter. On va sélectionner l'outil éditer les nœuds, on va également faire fondre les chemins, voilà. On va se mettre sur le petit losange au milieu et on va déplacer comme ceci. Alors là, on s'aperçoit que euh, les yeux sont un peu trop rapprochés. Donc on va les sélectionner avec l'outil Éditer les nœuds. On clique, on appuie sur Shift. On va sélectionner la pupille et puis l'œil. On va faire un rectangle de sélection. On va sélectionner un nœud au hasard. Et on va déplacer ça en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je sélectionne maintenant la flèche noire en appuyant sur F1. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Euh, je vais également déplacer le nez avec l'outil éditer les nœuds. Hop, je sélectionne tout et je déplace en sélectionnant un nœud et en appuyant sur CTRL. Je zoome en appuyant sur le petit plus. Euh, ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Je vais peut-être rajouter juste un petit trait comme ça, voir ce que ça donne. déplacer ces nœuds là voilà comme ceci, allez on va dire que c'est bon on va maintenant s'occuper euh, des cheveux alors là on va utiliser donc l'outil crayon et ouais, ça devrait être bon donc on fait une petite mèche comme ceci on va faire une autre comme cela voilà et après on va remplir un petit peu Après, c'est juste du remplissage. On va terminer la forme des cheveux. Tac. Donc là, je vais remonter un petit peu tout ça. Je vais rajouter un nœud ici. Donc pour cela, je double-clique sur le segment. Et si ça ne marche pas, en faisant CTRL, ALT et en cliquant, automatiquement, ça nous... Rajoute le nœud. Des fois, avec les tablettes, c'est pas évident de rajouter des nœuds. En double cliquant, par exemple, à la souris, c'est plus facile. Donc, à la tablette, je conseille de faire Ctrl-Alt et on clique sur le nœud et automatiquement, voilà, ça nous rajoute facilement un nœud. Allez, après, c'est que du remplissage. J'appuie sur Shift, hop, Ctrl-Z. J'appuie sur Shift, hop. Voilà, on va tout sélectionner, déplacer comme ceci. Euh, on peut peut-être retravailler un tout petit peu les yeux, vite fait. Là, hop, je sélectionne tout, je sélectionne un autre, j'appuie sur Alt. Voilà. On peut donc euh, tout sélectionner. On va, euh, on va utiliser la fonction dupliquer, donc Ctrl D, ou on peut également euh, cliquer là-dessus, ou aller dans Édition, Dupliquer. Le raccourci c'est CTRL D, on, on déplace. On va utiliser donc euh, l'option convertir l'objet sélectionné en chemin, de façon à, comment à supprimer l'effet de chemin. Hop. Et on va également utiliser ici la fonction chemin séparé. Alors là ça n'a pas fonctionné, il faut que je dégroupe. Alors pour dégrouper, on clique là-dessus, ou c'est Maj-Ctrl-G. Maj-Ctrl-G, et après on peut aller dans Chemin, et on fait Séparer. Voilà, de façon à avoir, donc, comme la dernière fois, un petit peu plus de contraste sur notre croquis. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.